Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Samy et je vais impacter une vie, une vidéo à la fois. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'importance de la guérison parce que quand on parle des blessures, quand on parle du manque de pardon, du pardon, quand on parle des cicatrices ou bien des blessures du passé, etc., on sait que la prochaine étape, c'est d'aller vers la guérison. La prochaine étape, ce n'est plus revivre ces mêmes instants-là, mais de s'en libérer, de s'en débarrasser. Et il y a une citation en anglais qui dit ⁇ Hurt people, hurt people. ⁇ C'est-à-dire, les gens qui sont blessés blessent d'autres personnes. Et c'est la réalité, en fait, parce que quand on est blessé, généralement, on ne sait même pas quoi faire avec cette peine-là, cette rancœur, toute cette douleur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les déverse sur les gens autour de nous, que ce soit notre famille, nos amis. Nos relations amoureuses, notre travail même. Parce que tellement on garde cette peine, cette boule-là en nous, qu'on ne sait pas quoi en faire. Et généralement, même si on le garde en nous, il y a des jours où on va le verser vers d'autres personnes. Alors, tu si vas me dire, oui Samy, j'essaye de pardonner. Oui, j'essaye de guérir, mais je ne sais pas comment faire. Prenons l'exemple, quand on va voir un docteur, quelle est, qu est, qu est la première chose en fait qu'il demande Qu'est-ce qui ne va pas la première des choses que moi je pense qu'il faut faire pour aller vers la guérison, c'est dire ce qui ne va pas être capable de déceler ce problème-là dans nos vies. Tu dois être capable, tu dois être capable de regarder ta vie, de faire une analyse et puis te dire, « Ah oui, c'est vrai, je pense que à cause de cette mauvaise relation-là, aujourd'hui, je n'arrive pas à faire confiance. À cause de cette trahison là je pense que tout le monde va me blesser. À cause de tel, à cause de tel, je suis aujourd'hui comme ça. » Maintenant que tu as décelé ce problème, accepte-le. Parce que généralement, on fuit nos blessures. Généralement, on fuit les choses qui nous ont blessés, ou on les cache tellement profondément en nous, que le jour que ça surgit, même les gens autour de tout sont comme, hé hey, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est D'où ça sort On ne savait pas que tu étais comme ça, on ne savait pas que tu étais autant blessé. Parce que généralement, on va dire qui Moi, je n'ai jamais été blessé. Qui Moi, maintenant je fais confiance. On va se nier la vérité. Mais quand tu caches ta blessure, quand tu l'étouffes, tu te tues encore plus davantage. Alors, décède le problème dans ta vie. Accepte que tu as ce problème. Puis demande de l'aide. Oui, je pourrais te dire qu'il y a certaines choses qu'il n'y a que toi qui peux les arranger. Il n'y a que toi vraiment parce que tu te connais en tant que personne. Tu sais c'est quoi tes difficultés. Tu sais ce par quoi tu as traversé. Donc oui, il y aura certaines choses que c'est toi seul qui vas savoir comment gérer. Mais... C'est important de demander de l'aide quand on en a besoin. C'est important de voir cet ami dire « Écoute, je suis comme ça, j'ai traversé tel, j'ai besoin d'aide Écoute, je ne veux pas peut-être que tu prennes ce, ce comportement personnel C'est juste pas parce que j'ai traversé tel, tel Alors me voici C'est important d'accepter cette blessure Et pas d'accepter comme c'est comme ça que je suis Et donc je vais rester comme ça Mais quand tu décèles, dis que je suis comme ça Bon, j'ai été blessée, dans mon comportement est lié à ça Alors je vais changer Quand tu décèles ça et tu acceptes Là maintenant tu es capable de dire Écoute, je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus que cette expérience m'affecte négativement. Je ne veux plus marcher dans cette négativité, dans cette noirceur. Je veux voir la lumière. Je veux être capable de faire confiance à des personnes. Je veux être capable d'aimer encore. Donc... Quand vous avez des blessures, si vous n'arrivez pas à pardonner, si vous n'arrivez pas à trouver la guérison, peut-être vous vous accrochez encore. Vous n'arrivez pas à vous dire que c'est réellement, réellement fini. Peut-être vous n'arrivez pas à oublier vos textes parce que vous n'arrivez pas à croire que cette relation est finie. Peut-être vous n'arrivez pas à pardonner parce que vous n'arrivez pas à croire que cette personne vous a blessé. Mais acceptez la vérité. C'est arrivé dans le passé et ça va rester dans le passé. Oui, elle vous a blessé, je sais, maintenant c'est moi qui dois lâcher prise. Donc pour moi, pour être capable de guérir complètement, c'est de déceler le problème, d'accepter que exactement on a ce problème-là et de trouver une solution. Que ce soit personnel, que ce soit seul, que ce soit avec une autre personne. Parce que généralement, même quand on est blessé, on va se tourner vers les mauvaises choses. D'autres vont se tourner vers l'alcool, d'autres vont se tourner vers le sexe, d'autres vont se tourner vers la drogue. Alors que c'est la mauvaise manière de guérir, c'est la mauvaise manière d'oublier. Alors oui, vous voulez oublier, mais faites-le de la bonne façon. Oui, vous voulez guérir, mais faites-le de la bonne façon. Prenez du recul, prenez le temps qu'il faut avant de vous mettre en relation, avant de vous vers d'autres personnes parce que tant que vous ne vous soignez pas vous allez blesser tout le monde autour de vous j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose j'espère que cette vidéo vous a touché comme je dis toujours bon je parle en fonction de mes expériences ou en fonction de ce que je traverse ou ce que j'ai eu à analyser dans ma vie j'espère que c'est ces expériences ces dit vont vous faire du bien et vous donner un un peu d'espoir dans votre vie. Alors, merci d'être là, merci de m'avoir écouté. Si vous aimez cette vidéo, donnez-moi un pouce, aimez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Je vais vous voir demain parce que, effectivement, je fais 25 jours de vidéos et chaque jour pendant 25 jours, je vais poster une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez vraiment aimer ce contenu et bon, je vous verrai demain pour ma nouvelle vidéo. Bye, prenez soin de vous.